Bonjour, bonsoir, salut. Les séquences qui ont été filmées ont été filmées dans la semaine. Donc, évidemment, s'il y a eu des événements par rapport aux autres directs qu'il y a eu sur les autres conférences, je m'excuse d'avance pour l'humour absurde. Mais en même temps, si vous n'avez pas d'humour, euh, voilà, je ne sais pas rien. Bonne vidéo. Bon. Bon, oh bah du coup, je sais qu'est-ce que je vais faire, hein. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Craig machin truc et vous regardez l'Electronic Hardplay. Évidemment, on est là pour regarder évidemment ce que vous voulez. Les trucs les plus importants, même si vous devez payer un abonnement sur Origine. Voilà, au moins vous allez vous amuser. Et crosscuter un nouveau Star Wars dans l'espace où vous contrôlez soit l'Empire ou soit les rebelles. Après ça, vous connaissez la chanson, hein. je ne vais, vais pas vous mentir, hein. c'est toujours la même chose. Vous voulez quoi au final hein Vous voulez du football américain, du foot tuer des gosses bon ok je vais vous faire rapper tous hein, euh, ce que je vois nouvelle saison d'Apex Legends allez c'est fait je me casse salut bonjour je suis pas Phil euh, évidemment votre chouchou de le 3 avec euh, Microsoft mais au moins je suis tout simplement une personne qui va vous présenter les prochains jeux qui vont arriver sur notre console la Xbox Frigo sur ce direct vous allez avoir pas mal de choses des trailers des gameplays des trailers des gameplays exclusifs des trailers, des joueurs de développement, des trailers, des démos, des trailers... Bref, vous allez avoir pas mal de jeux qui vont arriver sur notre console. Et d'ailleurs, nous allons vous prévoir un truc incroyable. Ce n'est pas le prix de la console, évidemment. Et en plus, si vous restez jusqu'au bout, vous allez avoir un nouveau gameplay incroyable du nouveau Assassin's Creed fait par Ubisoft. Vous allez voir, ça va être génial non je sais quoi, ce sera juste un petit trailer à la con euh... Parce que bon, euh, les pauvres québécois là, pff, ils ont déjà du mal avec euh, leur accent, alors euh, si en plus euh, ils ont ils essaient de faire le 3, euh, <rire> N'importe quoi. Bon on aurait pu aussi inviter à King O'Reav mais. C'est un pote de fond maintenant. On peut pas le demander tout le temps, hein, c'est. pas.. Bon j'aurais dû l'inviter, fait Bonjour, je m'appelle Todd Howard et aujourd'hui je vais vous présenter la conférence PEDESDA. Déjà la bonne nouvelle c'est que pas mal de gens utilisent notre launcher PEDESDA, ça nous fait grave plaisir parce que, évidemment, ceux qui ont précommandé Doom Eternal ont dû l'installer. On vous remercie au plus profond de vos cœurs. Et si vous voulez avoir une suite de Doom, bah... On scam. il y en a déjà un qui est sorti cette année, on va scammer. Et puis de toute façon vous n'avez qu'à voir New Blood avec ces jeux à l'ancienne quoi, c'est bon hein. Sinon pour le nouveau Elder Scroll, vous allez voir, ça va être encore plus épique. On l'a prévu déjà il y a deux ans. On n'a rien prévu pour l'an dernier. Et on n'a toujours rien prévu pour cette année. Vous savez, au moins vous avez quand même un bon paysage avec Elder Scroll. Scav, hein. évidemment. Le jeu que vous attendez tous. Pour avoir une grosse mise à jour. Pour réparer pas mal de problèmes qu'il y a eu sur ce jeu dès son lancement. Fallout Shelter. Ouais, comment ça Fallout 76 bah, c'est un très bon jeu, je comprends pas, ça a très bien marché. Et puis le BR il a bien défoncé quand même, où on se rappelle pas. Bon bah apparemment il y a des quelques problèmes sur ce jeu aussi, mais je vais vous dire quelque chose. Si vous faites chier encore avec Fallout 76, avec ses bugs, avec son multi claqué, ses problèmes de connexion, ses problèmes de tout, ses problèmes de édition collector, je vais vous chercher, je vous tuerai. Et n'hésitez pas à acheter mon Skyrim 5 sur PS5 et Xbox. Qui rigole maintenant avec moi Bonjour et bienvenue dans cette conférence Sony. Aujourd'hui, grosse exclusivité. Et là on se fout pas de la gueule de Xbox, hein. là vous aurez du bon gameplay hein, pour la PS5. Hein. Déjà Spider-Man, sauf que ça sera pas un nouveau, ça sera un style. Mais au moins, vous savez quoi Vous pouvez contrôler Miles, le gosse noir qui est dans le film, hein, de, du meilleur. Hein. Évidemment, hein. on déconne pas avec nous. Hein. Et en plus, eh, on est à l'heure, hein. le Black Lives Matter, euh, pff, voilà, hein. on est vraiment très fort en hein, souvenir avec nous. Hein. Pff, ensuite, des filles, des femmes, des femmes, un Fury, on n'a pas encore le prix. Comment ça, Amazon, il a spoil le prix Putain, les fumiers Bon bah quelle chance Je croyais qu'il y avait la meuf qui, qui va me défoncer, mais pas du tout, c'est bon. Hein bon bah du coup, écoutez, hein, vous aurez des jeux indés, voilà. Mais des super jeux indés. Comme le, le BR Mario Party, là. Et votre ami Ami 3 Bah, le jeu qui est au fond, là, c'est pas lui. Non Bon bah écoutez, hein... Euh... Bon, qui veut me tuer, du coup, là Bonjour, bienvenue sur ce direct de Square Enix. Et aujourd'hui, pas de Life is Strange, pas de Final Fantasy, et non plus de Marvel avec Ant-Man. Ça sera Kidon A Mais encore mieux. bienvenue sur ce PC Gaming Show où on va vous parler de des jeux de PC et aussi un PC Master Ass euh, accompagné de ce petit robot. bou bou Qu'est ce qui était rigolo toi Bref du coup nous allons faire un direct incroyable avec pas mal de jeux incroyables qui vont arriver sur PC évidemment. Parce que bon PC est meilleur de n'importe quelle console. Et évidemment. le truc le plus important chez un gamer c'est qu'ils sont un web. Donc voici du coup Persona qui vont arriver sur PC que le 4 parce que euh... <bibouba> voilà c'était ça la grosse que j'avais euh, pour ma conférence ne bon, c'est pas ces jeux hein, vous savez hein. <bibouba> tais toi toi uh, welcome to the conference uh, of uh, Ubisoft uh, my name is uh, François the so French and uh, today we're going to talk about uh, the une uh, nouvelle uh, mise à jour de uh, Rainbow Six, parce que nous avons prédit cette quarantaine avec uh, ce nouveau game mode uh, et nous avons l'update pour le uh, coronavirus. Le uh, uh, gameplay de uh, Creed se passe uh, in uh, Viking time and uh, new vie because la vie de move it, vie move de it, like, uh, Madagascar. C'est ce que tu me fais raconter toi Et ce nouveau jeu, nous présentons ce Lassir Nous avons présenté ce Pit Ce n'est pas comme Kitakarus mais C'est un uh, code uh, et monstre like, comme uh, Code of War oh, Il n'est pas comme like Code of War, il est euh... C'est uh, un nouveau jeu exclusif Et pour ce so Brawlhalla, nous faisons un nouveau update, ce Pit update uh, Game mode Penten, uh, and uh, the next is uh, Cumble. It's a very exclusive uh, trailer epic. And for the fans of uh, Lapa Crétin, we make a new game. It's uh, uh, okay crétin. It's a really good game. Uh, we capture Lapa Crétin uh, on the savage uh, and uh, you need to be the best. T'as dit quoi par rapport à Eman? Toi, dégage-toi là. Vous êtes sûr pour un direct là? Parce que bon. Je veux pas te mentir, mais on est dégueulasse nous avec euh, déjà le lancement de Google Stadia. Hein. Oh, on a inventé un nouveau jeu. Je me dis pas ça va être un mini jeu à la con euh, quand ils vont aller sur un recherche non plus. Hein. Google Stadia, c'était trop bien. Allez, salut, bonjour et bienvenue sur ce Nintendo Dia. Ah, tu comment ça C'est un Pokémon direct. Non mais les les gars, on est en plein mois de juin et vous voulez faire un Pokémon direct pour juste le DLC, vous foutez de ma gueule. Non mais, les gars, là, on va perdre le 3 tout de suite, là. Et on commence tout de suite, bien sûr, avec des euh, méga mises à jour sur Annual Consign, Un magnifique gameplay sur euh, le nouveau Paper Mario. Et... Bon, ok, pour Metroid et le nouveau Prince of the World, On y vient. On en fait pas. On y vient. Et bien sûr, évidemment, le personnage que vous attendez tous pour Super Smash Bros. Ultimate. Et bien, ce sera un Pokémon, parce qu'on lance tout de suite le Pokémon direct. Attends, c'est ça mon script c'est ça mon script, vous deux, moi, Bowser là. Non, mais parce que, ok, j'apprécie euh, qu'on fasse pas de direct et qu'on va lancer directement un Pokémon direct, mais vous êtes sérieux là On a perdu l'autre à l'avance pour une fois quoi. Du coup, c'est qui qui va gagner du coup Oh, attendez. On vous montre en exclusivité et en vidéo le prochain personnage qui arrivera dans ce match avant l'autre Pokémon à la combat. C'est parti. Ah Je suis content de cette belle journée. J'ai gagné le tournoi Harps et je suis impatient de savoir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Est-ce que je dois revenir à un boulot de policier Avec Astral Shame Ouf, ouf, wouf, ouf, wouf. Mais dis-moi, ça serait pas une invitation pour jouer à Smash Ouf, ouf, ouf. Vas-y, donne-le à ton daddy. Ouf et le diable a volé mon invitation. Nom d'un boulot Je viens d'avoir une lettre d'invitation pour aller dans smash. Ah, merci beaucoup, monsieur, l'argent, hein. Ça fait vraiment plaisir. Heureusement qu'il n'y a plus de l'eau 3.